Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler de modélisation d'une action sur un système. Vous allez voir, on va parler de vecteur force. Puisque vous êtes prêts, on y va Et on commence tout de suite par la modélisation par le vecteur force. Mmh, intéressant, cette vidéo va être mmh, attentif, tu dois rester. Euh Oui, merci Maître Yoda pour cette intervention. Ok, ben on continue. Une action mécanique, qu'est-ce que c'est Eh bien, Une action mécanique, on a un corps A qui exerce une action mécanique sur un corps B lorsqu'il modifie le mouvement du corps. Deuxième possibilité, le corps A peut également déformer le corps B. Mais cette situation, on ne l'étudie pas du tout en seconde, donc on ne va pas du tout en parler. Que se passe-t-il Eh bien, l'aimant vert est mis en mouvement, du fait de la présence de l'aimant bleu qui va exercer une action mécanique sur l'aimant en le repoussant. On a donc les deux aimants qui sont en interaction. Le corps A, ici l'aimant bleu, exerce une action mécanique. Sur le corps B, ici l'aimant vert en le mettant en mouvement. Une action mécanique, ça peut être une action de contact. Auquel cas il faut qu'il y ait contact entre les deux objets pour que l'action mécanique se produise ou une action à distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de contact. c'est le cas de l'aimant. Ces deux notions ont déjà été vues au collège. J'avais déjà fait des vidéos sur ça pour le collège. Donc si vous ne vous rappelez plus, allez voir les vidéos. Pour modéliser tout ça, on fait un diagramme objet interaction qui nous permet d'inventorier les interactions, c'est-à-dire faire la liste et de les représenter graphiquement. Et ça aussi, c'est pas nouveau, ça a été vu au collège. Et j'avais fait une vidéo. Et si vous en souvenez plus, vous allez voir la vidéo. Ici, une bille et un aimant. Et que va-t-il se passer Eh bah bien oui, l'aimant attire la bille. Si je veux faire mon diagramme objet interaction pour la bille, bah je mets la bille au centre de mon diagramme. Et je vais lister les différentes interactions. L'aimant, évidemment. La table, que je n'oublie pas, ma bille repose sur la table. Et la terre, l'expérience, elle est faite sur terre. Donc forcément, la terre intervient. J'ai mon objet d'étude, la bille, j'ai mes objets qui interagissent avec la bille. Il ne me reste plus qu'à faire les flèches. Si vous vous souvenez bien, une flèche en train pointillé, c'est pour signifier que l'action est une action à distance. Et quand c'est en très plein, c'est une action à deux contacts et voilà mon diagramme objet interaction qui est fait mais nous on veut parler de force et une force qu'est ce que c'est et bien en fait la force c'est la manière dont on va modéliser l'action mécanique et comme on est en seconde on va modéliser une force par un vecteur et par un vecteur force et donc comme d'habitude un vecteur ça a des caractéristiques un point d'application. Le point d'application, ça dépend de l'interaction. Si elle est à distance, on va considérer que l'interaction se fait au centre de l'objet. Évidemment, c'est une approximation, mais c'est pour faire la modélisation. Si l'interaction est une interaction de contact, on va prendre le point de contact entre les deux objets. On a une direction, c'est à dire la droite sur laquelle se fait cette interaction, eh bien c'est la droite qui passe par le centre des, dieux, des deux objets en interaction. On a un sens, eh bien c'est pour savoir si la force va s'exercer de l'objet A vers l'objet B, auquel cas ça attire les objets, ou sinon c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça repousse les deux objets l'un par rapport à l'autre. On a une valeur, la norme, l'intensité de cette force qui elle va être exprimée en newton. Si j'ai une valeur avec une échelle, et bien je trace à l'échelle, si je n'ai pas d'échelle, eh bien je fais une longueur que je peux. En pratique, comment je fais le tracé de mon vecteur Eh bien je vais reprendre l'exemple de mon aimant et de ma bille, j'ai vu que ma bille est attirée par mon aimant. Première chose à faire, je vais tracer le vecteur qui va traduire la force qui est exercée par l'aimant sur la bille. Donc c'est bien sur la bille que s'exerce la force. C'est une interaction à distance. On va pointer le centre de la bille. La direction, c'est la droite qui passe par l'aimant et par la bille. C'est une droite horizontale. Le sens, eh c'est de la bille vers l'aimant. Puisque la bille est attirée par l'aimant, je trace mon vecteur ici en jaune. Je n'ai pas d'échelle, donc je mets la longueur que je veux. Et je n'oublie pas de mettre son petit nom. Force exercée par l'aimant sur la bille. Facile, non Cette fois, j'ai deux aimants. Les pôles de même nature sont font face à face. Les deux aimants vont donc se repousser. Je peux tracer les vecteurs force qui s'exercent sur chacun des aimants. Je fais la même chose. Je place le point central où va s'exercer la force. Je trace la direction, c'est horizontal. Le sens, eh bien cette fois, l'aimant 1 repousse l'aimant 2. Donc la direction de la flèche, c'est de la gauche vers la droite. Je mets son petit nom. Force exercée par l'aimant 1 sur l'aimant 2. Si je veux faire la même chose pour la force exercée par l'aimant 2 sur l'aimant 1, j'ai à peu près la même chose, sauf que l'aimant 2, lui, repousse aussi l'aimant 1. Du coup, ma flèche ici en jaune... Elle est orientée de la droite vers la gauche. Rien de compliqué pour tracer les vecteurs-forces. Le principe des actions réciproques. La troisième loi de Newton. Newton, c'est lui. C'est un immense scientifique de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. On lui doit énormément de choses. Des lois sur la mécanique. La troisième loi, par exemple. La gravitation universelle, c'est lui. Bref des scientifiques comme on en rencontre très très peu souvent. Pour illustrer le principe des actions réciproques, je vais vous montrer une petite animation qui reprend une petite expérience qui est très très facile à faire. On a besoin de deux dynamomètres, on les relie ensemble bien par la tige qui est reliée au ressort, on tire sur les deux et on observe ce que montre chaque dynamomètre. Allez c'est parti Qu'est-ce qu'on observe Eh bien, en fait, si on regarde sur chacun des deux dynamomètres, on a exactement la même mesure de force. Si on matérialise ça sous forme de vecteur, on a ici en vert le vecteur force qui est la force exercée par le dynamomètre B sur le dynamomètre A. On trace également en rouge ici la force exercée par le dynamomètre A sur le dynamomètre B et ces deux vecteurs. Sont opposés, ce qui s'écrit vectoriellement F de A sur B est égal à moins F de B sur A, ce qui se traduit par la phrase suivante, quand un corps A exerce une force F A sur B sur un corps B, alors en retour B exerce une force opposée F B sur A sur le corps A. Cette force est bien opposée et de même valeur. C'est ça, la troisième loi de Newton. C'est fini pour l'instant. Il y aura une autre petite vidéo qui va parler des différents types de forces. Le poids, la gravitation, etc., etc. Elle va arriver bientôt. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très très bientôt.